Bonjour Anne, merci de me recevoir aujourd'hui à Valkirch en Allemagne pour faire la vidéo de présentation sur ce nouveau stage « Vivre la vie que je veux » et dont le sous-titre, je trouvais très parlant, « Déchiffrer son plan de vie inconscient ». Avant d'aller plus loin, veux-tu bien nous dire qui tu es, quel est ton parcours et qu'est-ce que c'est, en très bref, ce qu'est l'analyse transactionnelle Je m'appelle Anne kohlhaas je suis médecin spécialité en psychothérapie et formatrice en analyse transactionnelle depuis 40 ans. J'aime bien la méthode parce qu'elle donne de bonnes explications sur la communication, comment j'ai euh, développé la personne que je suis aujourd'hui. Je sais bien créer une, une ambiance chaleureuse, un cadre de sécurité et de respect que je trouve très important. Quand je travaille avec des gens, et des thèmes très personnels. Et je travaille pas seulement dans des ateliers, aussi avec des clients individuels. J'ai eu beaucoup de clients français, et j'ai travaillé aussi dans plusieurs pays. Pour la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo, le scénario, c'est d'abord une des composantes essentielles d'un film. Alors, qu'est-ce que c'est que le scénario en analyse transactionnelle c'est vrai, le, le fondeur de l'analyse transactionnelle Eric Bern a pensé au scénario d'un film et c'est pourquoi il a pris ce mot-là. On peut aussi dire plan de vie. Dès ma naissance, comme petit enfant, je cherche à donner un sens à ce qui se passe autour de moi. Et comme ça, je me fais des images sur moi la personne que je suis sur les autres et sur la vie ou le monde en général c'est ensemble de ces images de ces idées on appelle le scénario ou plan de vie et c'est influencé des personnes qui s'occupent des morts normalement les parents grands parents euh, et la situation aussi la situation so sociale ou même politique vous pouvez imaginer facilement que un enfant qui est né euh, comme réfugié a tout à fait une autre expérience qu'un enfant qui grandit en sécurité. Et euh, tout ça sont des influences pour former notre plan de vie, mais c'est inconscient. Et si euh, la vie est, est dure et difficile, alors j'ai fait des autres conclusions que si la vie est agréable, je suis bien... Euh, aimer et euh, mes parents peuvent vivre en sécurité. Alors j'ai une meilleure protection. Le plus important est dans mon enfance, entre 0, 6, 7, 8 ans. Les gens qui ont déjà entendu parler du scénario en analyse transactionnelle ont souvent une vision assez négative du scénario, comme quelque chose qui, qui bloque, qui enferme, qui tire vers le bas. Est-ce que c'est ta vision du scénario Il y a des auteurs qui le décrit comme ça, mais il y en a aussi beaucoup d'autres qui le décrit d'une manière plus neutre ou positive, avec des éléments positifs et négatifs. Ça nous donne une structure. Nous ne pouvons pas vivre sans structure. et On peut le comparer avec une maison. La maison nous donne un cadre, une protection. Mais aussi, les murs, ce sont les limites pour me bouger dans ce cadre-là. Mais c'est nécessaire parce que personne ne veut dormir euh, euh, en dehors toute l'année pour avoir euh, toute la liberté et vivre sans limite. C'est très froid, très chaud, il pleut. Et chaque cadre, chaque structure nous donne des libertés entre ces... Ces structures-là, mais c'est aussi sont des limites. Mais ça nous protège. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant et utile de faire un stage de deux jours sur les scénarios Qu'est-ce que ça va apporter concrètement aux participants Ça va apporter des connaissances un peu théoriques, mais assez bien comprendre sur le scénario en général, comment ça se passe dans ma vie et que pouvaient être des décisions clés que j'ai prises. Nous allons faire des exercices pour les déchiffrer parce que normalement c'est l'inconscient. Dans l'inconscient, quand je le connais mieux, une partie de mon scénario, pas tout en deux jours, ça c'était trop pour tout le monde. Um, j'ai la chance de faire des décisions, des nouvelles décisions qui euh, euh, sont adaptées à la vie d'aujourd'hui. Beaucoup de gens, ça va assez bien, mais ils ne sont pas trop heureux. Ils ont des problèmes, mais ils peuvent vivre et travailler, faire tout ça et, comme c'est normal. Et pour eux, ça peut enrichir leur vie, de se connaître un peu mieux et de développer un peu plus de liberté dans leur vie, de faire la vie plus agréable, des choses plus faciles. Ou une autre possibilité de comprendre pourquoi je faisais jusqu'à maintenant toujours quelque chose de la même manière, même si j'étais malheureux avec ça. Est-ce qu'il n'y a pas le risque, pendant ces deux jours, d'être ramené à des situations difficiles, douloureuses euh, de notre enfance Alors chaque personne prend la quantité qui est agréable. Je suis responsable pour la protection des gens, je ne fais pas des confrontations très fortes, euh, ça ne fait pas du sens. Personne ne doit faire quelque chose qu'il ne veut pas dans le moment. Si je propose un exercice par exemple et une personne dit ah, « je ne veux pas faire ça », c'est clair, pas de pression, c'est accepter et euh, estimer et euh, comme forme de protection pour soi-même qui fait du sens pour cette personne dans ce moment-là. Veux-tu nous donner des exemples de personnes avec qui tu as travaillé et qui, grâce à ce travail, ont compris des choses sur leur scénario et qui du coup, ont réussi à changer des choses dans leur vie. J'ai eu des clients qui ne pouvaient pas décider entre cette femme et l'autre femme, et euh, n'importe quelles deux femmes c'était. Alors pendant la thérapie, c'est devenu clair. Alors, un euh, cas, c'était, l'homme a eu une mère une tante, le père était dans la guerre et il y avait une compétence entre ces deux femmes. Alors, et aujourd'hui, beaucoup de années plus tard, c'était, il a créé le même scénario avec deux femmes qu'il aimait il ne pouvait pas décider d'être avec celui-là ou l'autre-là. Et à la maison, alors s'il était plus proche à la tante, la mère était jalouse. Si elle, elle était plus proche à sa mère, la tante était jalouse. Il était dépendant à l'époque des deux. Mais aujourd'hui, et quelques temps après, il n'a il pas pris l'une ou l'autre. Mais il a trouvé une, une troisième et il se marié avec elle et maintenant je sais, il est marié 30 ans peut-être avec elle, 20-30 ans et ils sont très heureux.